Bonjour, Boris Kinneau, prof de sport à l'UTBM, en charge des UV, SP3, SP7, SP8. En cette période de confinement, la pratique physique est essentielle. Deux options, soit vous avez la chance comme moi d'avoir un joli terrain, dans ce cas je vous conseille le soir à la perche avec mat planche à voile. Félicitations Et Éventuellement l'haltérophilie avec barre bricolée. Oh, pas si mal, pas si mal, attention placement du dos. Vous pouvez également regarder des vidéos faites par un couple d'amis prof de PS sur YouTube. Il s'agit des confinés font du sport, je vous le recommande. Sinon, vous pouvez également aller sur un site étudiant.gouv dans la rubrique « Se cultiver pendant le confinement », rubrique « Le sport ». Vous pouvez également demander à des amis qui ont la chance d'être inscrits aux UVSP. Ils pourront vous donner les programmes que j'ai spécialement concoctés pour vous. Bon confinement